Le Père m'a donné au choix le Fils de Son amour. Le loup est un privilège, mon âme le sait très bien. Le Père m'a donné au choix, il m'a donné sa vie. Le loup est un privilège Mon âme le sait très bien Condamné en tant qu'humain Ma vie ne valait rien Il m'a fait justice en donnant Quelqu'un d'autre à ma place Moi qui méritais l'amour Aujourd'hui justifié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 Le loup est un privilège Mon âme le sait très bien Alléluia Le Père m'a donné choix Le Fils de son amour Le loup est un privilège Mon âme le sait très bien Yes le Père m'a donné choix, il m'a donné sa vie. Le loup est un privilège, mon âme le sait très bien alors. Alors que l'amour régnait sur toute l'humanité, il envoya son fils dans une chair semblable à la mienne. Son enfant, moi qui étais étranger. Le loup est un privilège, mon âme le sait très bien. Alors, alors que la mort régnait sur toute l'humanité, oh, il envoya son fils dans une chair sans bas la mienne. Il a fait de moi son enfant Moi qui étais étranger Le loup est un privilège Mon âme le sait très bien Le loup est un privilège Mon âme le sait très bien Le loup est un privilège Et oui, mon âme le sait très bien Oh, oh, oh, oh, hey. ha. Oh, oh, oh, yes, le hey. louer je veux Le louer, le louer le louer, Joshua. le louer le louer. Le louer, eh, eh, quel privilège! Le louer, oh, le louer, mmh, mmh. Le louer, ah, et, et si, moi je sais le qu'avec les anges, le louer, je le louerai le encore. Le oh, il est mon doudou. Le louer, oh, le louer, mmh. je l'aime, je l'aime. Ma volonté, je, je l'aime, je veux le faire. Le louer, je le louais, le oh il le est choix. mon ami, mon confident, le je le loue. oh, le le loué. Le loué. oh le loué. Ouais, je le louer, oh je le je le célébrer je le célébrer, je le célébrer, le Même, mut, ma vie, planer, oh ma conduite. De louer. Mmh. Je sais que je le verrai un jour dans sa gloire. Je verrai ce Elohim glorieux sur son trône élevé. Il a fait de son enfant Un citoyen dans son Royaume Le louer Est un privilège Mon âme Le sait très bien Oui le louer Est un privilège Mon âme Le sait très bien Encore Je sais que je le Verrai un jour dans sa gloire Je veux relier au choix de mon cœur Sur son trône élevé Il a fait de moi son enfant Un citoyen dans son royaume Le louer est un privilège Mon âme ne loue pas. Le louer est un privilège Alléluia hey. Oui, le louer, le louer Alléluia Mon âme le sait très bien Le louer est un privilège Et Oui, mon âme le sait très bien Oh, oh, oh, oh, oh, oh, alléluia, oui, yeah. oh, oh, alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta présence. Merci, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, je veux te louer chaque jour, Seigneur, peu importe les circonstances, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Même quand ça sera dur, mon âme, rappelle-toi de ces choses. Le louer est un privilège. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Alléluia. Le louer est un privilège. oh. oh, oh. Le louer est un privilège, mon âme le sait très bien. Le louer est un privilège, mon âme le sait très bien. Le louer est un privilège, et oui, mon âme le sait très bien. Merci papa. Alléluia.